Bonjour, alors moi c'est Antoine Massé, je suis étudiant en deuxième année de journalisme à l'IACPA et je fais mon stage comme vous voyez à Vivre FM. Je fais des chroniques, je fais aussi des reportages et je fais le stage de produceur, c'est-à-dire que j'invite euh, des personnes à venir pour l'émission justement de Carole Clémence qui est ici même. Aujourd'hui, je me suis levé très tôt puisque j'étais à la matinale et je faisais une chronique. Mais il y a des jours où je suis pas à la matinale et je peux partir en reportage. Donc je peux faire des journées de 6h à 14h et des journées où j'arrive à 9h mais j'ai des reportages jusqu'à 19h, 20h. En fait, dans le journalisme, on nous le dit souvent, il n'y a pas vraiment de vrai. C'est selon notre, le travail qu'on nous donne. Faut y aller au culot, faut vraiment aller chercher un peu partout Faut être avenant, curieux c'est basique Faut aimer les gens, faut aimer le partage C'est du partage c'est de l'humain Et faut pas avoir peur d'entendre sa voix aussi bien sûr